Donc de l'autre côté on a une serrure aussi. Et en fait, pour fermer cette serrure, il faut utiliser un outil. Parce que avec le doigt, c'est trop dur. Hein le doigt c'est trop dur. Donc on utilise un outil pour pouvoir pousser. Voilà. Et là, là non plus, il n'y a pas de défaut.